Quand certaines révolutions sont entre guillemets défaites, les personnes qui les répriment, par exemple ça peut être euh, Louis-Napoléon Bonaparte, ça peut être euh, Bismarck en Allemagne, eh ben, euh, c'est eux qui contre leur gré vont euh, réaliser ce qui est inéluctable, parce qu'on est arrivé à un stade où ils ne peuvent pas euh, ne pas le faire et euh, vont réaliser, pour le cas de Bismarck, les assurances sociales. Euh... Alors lui, il l'utilise vraiment pour détruire le SPD, il interdit le SPD, et pour couper l'herbe sous le pied à tout mouvement social, il lance ça. Et c'est revendiqué, hein. je ne l'invente pas, c'est une interprétation de ma part, c'est revendiqué comme tel par lui. Mais en faisant ça, il y a un mouvement de cliquet. Ça y est, il y a quelque chose qui vient de passer, ils ne peuvent plus revenir en arrière, et ils ont été obligés de lâcher un truc qu'ils n'auraient jamais lâché sans, sans nos luttes. C'est euh, Robert Charvin qui envisage d'ailleurs, sur ce thème-là, d'écrire un... Un ouvrage dont le titre portait cette idée, c'était « La victoire des vaincus ». Ceux qu'on nous présente tout le temps, finalement, comme des vaincus, comment même dans ce qu'on ne nous présente que comme étant une défaite, ils ont gagné, quoi. ils ont fait avancer l'histoire. Et bon, bien sûr, il va de soi qu'on n'a pas envie d'avoir des morts romantiques. Hein. Moi, mon but, ce n'est pas qu'on laisse des gens sur le carreau dans, dans ces luttes. Hein. Mais euh, c'est aussi important de montrer que les luttes, euh, ce n'est pas que de la défaite. Hein, et que Ce qu'on qu s'auto-présente nous-mêmes comme des défaites et comme des victimes, c'est des, des vainqueurs, quoi. Je dirais après 1871, la commune de Paris, il y a des changements en France.